Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce dixième épisode du Wrestle Rock Podcast consacré au monde de la musique et du show business. Mon nom est Benoît Lafaria, je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, bonjour Ça va bien, mon ben, en forme? Très bien, très bien. Yes, écoutez, comme Benoît l'a dit, on est déjà rendu à l'émission 10, ça va tellement vite. On a, euh, quoi, 8 mois derrière la cravate, déjà, ça va quand même assez vite, 8-9 mois, on a commencé en février, oh. je crois. Oh, on a commencé à se parler de ça fin février, début mars. Oui, c'est voilà. ça, puis, euh, euh, ben, écoutez, on a dans les prochaines émissions, on a, on a, on a, on a des belles surprises pour vous, on, on garde un petit peu euh, la surprise, mais euh, vous allez voir, là dans les, prochains, euh, dans les prochains podcasts, ça devrait changer un petit peu... Euh, euh, je, je, je, je pitch pas de scoop mais euh, bref, euh, ça reste d'être très intéressant donc tombons vivement dans le euh, sujet et également en parlant de musique j'espère que les gens à la maison y ont apprécié notre émission spéciale sur les 25 ans du décès de Tupac, j'espère que vous avez adoré oui, oui, oui, oui, oui c'était euh, un grand de la musique et euh, qui ne se faisait pas aimer nécessairement de toutes les personnes mais euh, malgré tout ça, il y a eu une très belle carrière et puis on a pu euh, on a pu faire quelque chose d'intéressant pour élaborer euh, et moi. Euh... Puis, euh, c'était le 25e anniversaire de Tupac, donc euh, c'est important de le mentionner. Donc, on vous invite à aller euh, sur Spotify ou sur euh, le YouTube afin de visionner notre... Euh... YouTube Balado. Euh... Exactement, exactement. Et puis, euh, commençons tout de suite. Euh, donc, est-ce que tu savais que euh, le 12 août dernier, le, le, le papa, le père de Britney Spears, une fois de plus, euh, malheureusement, c'est la, hey, la troisième fois qu'on parle de Britney Spears ouais, dans un podcast. Euh, musique, on n'a pas le choix d'en euh, parler. Je sais, je sais. Aura accepté de ne plus euh, gérer la fameuse tutelle de sa fille, selon TMZ. Ouais, euh... j'ai entendu parler de ça, certain. C'est ouais. moi qui l'ai écrit, <rire> <rire> D'après des documents légaux consultés par euh, les médias à Potin, Jimmy Spears, son, son père, souhaiterait aussi collaborer avec la Cour pour assurer une transition pacifique. « Même si M. Spears est la cible incessante d'attaques injustifiées, il ne pense qu'une guerre médiatique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt », a écrit l'avocat de M. Spears dans les documents. Ainsi même, s'il doit contester cette pétition injustifiée par sa révocation, M. Spears a... Euh, L'intention de travailler avec la Cour et la nouvelle avocate de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur, ajoute-t-il. Euh, L'avocat de Jamie Spears poursuit en indiquant que son client a toujours eu les meilleurs intérêts pour sa fille à cœur. Qu'il sera toujours le père de la chanteuse et qu'il va toujours l'aimer. Ah c'est sûr, c'est un amour inconditionnel, mais malgré qu'elle euh, a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Oui, il y en a eu certains différents, mais ça... C'est euh, ça, exactement, exactement. Ça peut pas toujours marcher à 100% comme on, comme on yes, veut. Yes, là. yes, yes. Euh, Béatrice Martin, alias cœur de pirate, la chanteuse québécoise, euh, le 16 août dernier a euh, affiché une euh, sur les médias sociaux qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Ce deuxième petit trésor devrait voir le jour en janvier 2022. Il faut se rappeler aussi qu'elle est déjà la maman de la petite Romy qui est née d'une union précédente en 2012. Alors on souhaite du bonheur à elle et à sa petite famille. Donc quand tu euh, dis que c'est une, une union précédente, j'imagine qu'elle euh, elle s'est séparée de son ancien amoureux puis est rendue avec un, un nouvel amoureux, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ça. Oui, ok, super. Euh, Simon Gallop, euh, bassiste de The Cure pendant 40 ans, a annoncé le 14 août sur les médias sociaux... Euh, qu'il quittait le band, dans le fond. Âgé de 61 ans, Gallup a rejoint The Cure en 1979. Il apparaît sur l'album Seventeen Seconds de 1980, mais quitte le groupe une première fois en 1982 à cause de certains différends avec le chanteur Robert Smith. Lorsqu'il est revenu en 1984, il a connu euh, les grands succès de la suite de l'album The Head uh, on the Door de 1985 et a été l'un des piliers de la formation depuis Ces lignes de, ba de basses répétitifs faisait partie de la signature du groupe de euh, Cure bien entendu, au même titre que la voix tiraillée de Robert Smith Simon Gallup n'est pas le seul membre du groupe à avoir quitté et effectué un retour par la suite. En effet, le guitariste Paul Thompson et le caviariste Roger O'Donnell ont également agi ainsi, mais ils étaient après Robert, Robert Smith, le deuxième plus ancien membre de The Cure. Ça a bougé beaucoup, hein. toutes les bandes hein, de ces années-là. Il euh, y a des gens qui rentraient, puis il y a des gens qui sortaient, il y a eu des chicanes, tout ça, ça, ça ouais, des fois le vraiment, chanteur hein, se fait remplacer, des fois c'est le bassiste. Je, je reviens encore avec mon kiss, mais à l'époque ah Peter Chris puis Ace Frehley, uh, Peter était le drummer, uh, Ace Frehley était le lead guitar, ils ont été remplacés uh, une première fois par... Uh, euh, Eric Carr qui est décédé, qui a été remplacé par euh, Eric Singer Après ça, il y, a eu, il y en a eu plusieurs par la, par la suite là, qui ont remplacé Ace Frehley Il y a eu Mark St. John, il y a eu... Euh, voyons, j'ai un blanc Bruce Kulick. Et puis maintenant, il y a Tommy Taylor, donc il y en a eu beaucoup tu sais. Ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres tu sais. Je pense à, mettons, à, à Guns N' Roses qui euh, maintenant, si je si je ne m'abuse, et tu me corrigeras si je me trompe, non, mais je pense que c'est plus Axel Rose, le chanteur de, de Guns N' Roses. Ben, je pense que c'est encore lui. C'est encore lui. Ben, je peux et, trop me tromper, il me semble. Il me semble, semble. semble j'ai vu euh, passer que c'était pas le chanteur des CDC qui était rendu le chanteur de Guns N' Roses. Ou peut-être qu'ils ont fait une tournée ensemble ah, se et se partageaient ça, la voix, euh, On va, on Attends, va, on parce va fouiller. Puis parce euh... que ma connaissance, c'est encore Axel Rose. Euh... Dans le fond. Euh... Ouais, explique-moi ça comme photo. ouais c'est ça. Le 16 Avril 2016. Parce que 5 ans, euh, ouais, ouais, c'est ça. Je, je me suis trompé tantôt. Ils ont fait une tournée avec et Guns N' Roses. ont fait une tournée euh, australienne avec ACDC Et puis euh, Axel Rose euh, a rejoint, dans le fond, euh, le groupe en tant que chanteur principal pour le reste de la tournée. Ah oh, la fameuse tournée de sac. Rock uh, c'est okay. Okay. Quand ils ont sorti leur, leur album Rock Arburst. Fait que ça a été occasionnel. Ouais, c'est ouais, pas temps ça. plein. Ah non, non c'est ça. ça c'est moi qui s'est trompé. Mais bref, il a fait quand même une. Il a fait quand même une bonne prestation. C'est ça, exactement. Donc, revenons à nos moutons. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah ben non, c'est pas grave. Mais là, <rire> euh, parlons de chanteur, là. Euh... <rire> On parlait de Slipknot puis de Joey Jordison à un moment donné. Euh, yes. Tu n'avais pas quelque chose à dire sur Corey Taylor? Des belles nouvelles à propos yes. de ça? Ce... récemment, Corey Taylor, dans le fond, euh, et euh, son groupe euh, solo ont passé euh, de beaux moments sur la route. Ouais. Ils ont euh, offert à la foule, lors d'un show, euh, une reprise de Wait and Bleed de Slipknot. Puis à Springfield, Missouri, ils ont euh, ils ont été maquillés comme Kiss. Ils ont été maquillés comme Kiss. Oh, ouais, ah vrai, ouais, ouais c'est vraiment nice. Ils se ressemblaient pas plus. Ou? Non, oh, ouais, c'était cool. Ça c'est euh, les photos tu m'avais envoyé un Mandy. Yes, oh, oui. Ouais, ça ressemblait. Ah <rire> oh, ouais, c'était c'était cool. Puis euh, d'ailleurs, en parlant de jo Joey Jordison qui est décédé récemment euh, il y a quelques mois, euh, la, le ma le drummer de l'ancien drummer de, ouais de, Joey Jordison. Il avait 46 ans. Euh, ouais. euh, le magazine Metal Hammer vont sortir un, un magazine spécial en en son, son honneur. Euh, un, bel, un beau magazine rempli de photos et, et d'histoires. Euh, ça va sortir euh, fin septembre, début octobre. Donc, euh, okay, « Metal le... Hammer », allez voir ça. Comme les, les, les cahiers 7 jours, là, quand il y en a un euh, qui meurt. Là. Exactement, mais Québec, là, c'est vraiment plus axé non, sur les non, non, shows que euh... le show business. C'est euh, bon, oui, un peu sais... comme un Time « Mag... Times Magazine », mais euh, axé. Euh, puis j'imagine qu'il va faire euh, la une euh, du « Modern Drummer » qui se trouve à être euh, sorti hebdomadairement, euh, pas hebdomadairement, mais mensuellement. J'imagine que, euh, suite à, à, la, à, à la perte de ce euh, gaillard, j'imagine qu'il va faire la page couverture aussi de, du magazine Modern Drummer. Oui, il a des bonnes chances. Là, je te vois venir là, dans ta face, si tu, tu veux, je te parle de Steel Panther. Hein? Yes! Bon, hey, euh, dites oui. Ben, euh, Steel... Non, Steel Panther. Oui, moi donc. Euh, Figurez-vous, mesdames et messieurs, que Steel Panther est à la recherche d'un nouveau basis. Et voici les règlements pour les auditions. Donc, il faut que vous soyez garce. De deux, vous devez télécharger une vidéo de vous en train de jouer n'importe quelle chanson de Steel Panthers. Et, ben, tu peu importe. Oh, ouais, la troisième condition, c'est de télécharger une vidéo de vous, vous présentant à Steel Panthers, expliquant pourquoi vous devriez être notre bassiste. Ben, le bassiste de Steel Panthers, parce qu'ils font comme des auditions... Euh... Mais ils ont rien inventé, là, tu sais, Steel Panthers. Ah, c'est pas les premiers je, à je faire ça, Non. non? Euh, Est-ce que tu te souviens, à l'époque, Metallica avait fait euh, la recherche pour remplacer le B6. Et puis, euh, ça a été euh, le nouveau B6, là, qui ressemble beaucoup à Roman Reigns. Là. Les cheveux longs avec la barbe, mais c'est vrai qu'il ressemble à Roman oh. Reigns. Il y a eu aussi, euh, à une certaine époque, pour remplacer le drummer de Dream Theater, euh, qui était, euh, comment il s'appelait déjà, le drummer de Dream Theater Ça m'échappe, ça m'échappe. Ah, moi ça tout, je vais sur le bout de la langue. Là. Euh l'ancien drummer était Mike Portnoy et puis quand ils ont sorti euh, l'album bleu avec le petit, euh, le petit bonhomme en tricycle sur un Ouais, sur un ouais, fil, ouais. je me souviens pas du nom de l'album non, non plus, mais, mais c'est mais... un excellent album puis euh, ils ont passé des auditions pour trouver un, euh, un, un nouveau drummer ils ont passé des très grands drummers là-dedans, je les connais pas tous, mais euh, je me souviens de Virgil Donacy qui est un maître dans, dans... c'est un clinicien de la batterie et puis il y a passé Mike Mangini et puis c'est Mike Mangini qui a reçu un appel euh, pour faire maintenant partie du groupe Dream Theater, donc euh, voilà. Mais c'est pas, comme tu dis, c'est pas les premiers à avoir fait ça, tu quand t'écoutes Dirt l'histoire de Motley Crue, tu euh, t'avais Tommy Lee qui était au drum, pis t'avais Nick Six à la bass, mais là, quand ils cherchaient un guitariste, il y qui ont passé des auditions, finalement c'est Mick Morris qui a eu le poste. Ben oui, ben oui, puis ils cherchaient un chanteur qui avait une belle gueule, un sex appeal, pis ils ont trouvé Vance ben Neal. Oui, c'est euh, ça. Ils euh... chantaient genre, genre euh... sur une beach, un beach ne sais pas trop. <rire> petite fille après lui, mais yes, c'est ça pareil. Ça. Ben, c est c est ça. Même ça marche, chez les auditions, faut-tu te mettre ben, d'accord oui. sur... Ben, euh... Oui, ben, oui, ben, oui. c'est comme ça qu'ils commencent à faire leur groupe. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'anecdotes en, en lien à plein de groupes qu'on ne connaît pas. puis que Ça serait peut-être intéressant éventuellement de faire un, un spécial là-dessus. Euh, juste de sortir des anecdotes croustillantes de des bandes de des trucs qui se sont faits. Je me souviens, oh, je t'ai montré, euh, montré, euh, montré récemment une vidéo de Ace Frehley dans un hôtel qui... Euh, qui sciait avec une Chensa des... Euh, des euh, On sait tous qu'il était papes. à ben, Il était à <rire> c'est sûr, ça. Il avait jamais consommé. Là. Des pattes euh, de, de bureau euh, dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Ah, ouais, ah, ça assez intense. Il lançait des divans euh, par la fenêtre. Euh, bref, euh, continuons notre belle lancée. Donc, le 20 Ouais, 24, ah, 24 août, ça. Au dernier, il y a eu une triste nouvelle dans le monde de la musique. Est-ce que tu veux en discuter un petit peu? Oui, mesdames et messieurs. Malheureusement, euh, le, le batteur, euh, un des meilleurs de tous les temps, euh, le, le batteur des Rolling Stones, euh, Charlie Watts, euh, qui est malheureusement décédé euh, à l'âge de 80 ans dans un hôpital de Londres en Angleterre. Est-ce que tu penses que les Rolling Stones vont continuer à faire des spectacles, euh, pourraient peut-être éventuellement engager un nouveau batteur pour poursuivre un petit peu leur lancée? Je sais que les Rolling Stones sont rendus âgés. Là, on parle de Charlie Watts qui est à 80 ans. Ouais, Mick Jagger, 77, 78. Oui, c'est ça, mais les gars euh, sont quand même encore en forme. Kate là. Richards, euh, quoi, 79, à peu C'est ça. Ce tu en penses quoi, toi, de dessus Ouais, c'est dans le domaine des possibilités. S'ils veulent continuer, euh, ah, sûr, jouer mal Mick Jagger, aller de Romain arrière. C'est euh... sûr, c'est sûr. Écoutez, il euh, y a plein de belles possibilités. T'sais, Glenn Freed et Eagles, ils le faisaient, ils drummaient et ils chantaient en même temps. Là. Ah ouais, puis il y a eu ouais, aussi... Il euh, y a eu Phil Collins aussi une certaine Ringo Starr. Ringo Starr il chantait. Ils ils chantaient. C'est ça. Euh, tout, tous des très bons euh, musiciens. De grands musiciens. Euh, c'est ça. Britanniques, hein? Quand on check ça, est... les trois qu'on a nommé, c'est des Britanniques. <rire> ouais. C'est malade, hein? C'est malade. Quand tu penses à ça, c'est là que tu te rends compte qu'il y avait des vraiment... Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN des, euh, des, euh, des. Ah, mais les Eagles, c'est-tu britannique ou américain? Hey, tu me poses la question, euh... mais je sais que les Rolling Stones, c'est. Ouais, puis euh, Ringo, Star. Ringo Starr. Ringo Starr, c'est tout européen. Ça, je pense pour un niaiseux, là. Mais... Phil Collins et compagnie, mais tu sais. Ton... Fait que mm. c'est ça, dans le fond, tu sais, je parlais que les, euh, les musiciens euh, du UK, dans le fond, ils étaient très versatiles, tu sais. Je pense à The Muse, ouais. que s'il voudrait, il pourrait s'interchanger. Le guitariste pourrait être le bassiste, le bassiste pourrait être le drummer et ainsi de suite. Le fait. groupe à tablons tu? Oui. Les Rolling Stones, j'imagine que c'est un peu la même chose. Euh, je me souviens aussi, j'ai lu récemment le, le livre de Phil Collins. puis Phil Collins il disait que qu'il avait écrit certaines, euh, certaines chansons de Genesis avec Peter Gabriel, mais qu'il jouait un peu de guitare. Mais à la base, Phil Collins était un drummer. Donc, euh, voilà ma petite parenthèse. Ah, oh, puis les gars, je pensais ça, c'est américain. Ouais, euh, je, je, pense dois, je dois bien les autres pour ben penser mais Non, ben non c'est pas grave. En parlant de groupe américain, si je ne m'abuse, ah, c'était ben, l'anniversaire de quelqu'un de très spécial récemment, euh... le 25 août. Ah ouais c'est un groupe britannique c'est bonne britannique. oui Rob Alford de Judas Priest qui a fêté 70 ans le 25 août dernier. Ok ben écoute on est. Tu voulais me parler tu voulais nous parler tout de la santé de Paul Stanley c'est là qu'ils ont cancellé un show le 26 août dernier. C'est quoi que c'est pour ça que Paul Stanley donc. Paul dans le fond il semblerait qu'il y avait des rumeurs qui auraient été testées positives à la Covid 19 donc il y aurait. Mais ça a été confirmé me semble. Oui, oui, oui, ouais, j'ai vu ça passer. Là. Il semblerait qu'il aurait annulé euh, une partie des spectacles. Mais c'est euh, tu vrai qu'il est plus jeune, là, le Paul Stanley. Là. Il doit être pas 10 Non, oui. Fait que, euh, euh, mine de rien, euh, les, les spectacles ne seront plus jamais comme ils étaient euh, où on était très serré dans la foule et embarqués presque, pratiquement un sur l'autre. J'imagine que les spectacles seront beaucoup plus vastes dans les prochains mois et années. On va parler d'une vedette euh, country québécoise. Eh bien, le, oui. le grand Patrick Normand, le 10 septembre dernier, euh, a fêté son 75e anniversaire. Alors, bonne fête, Patrick Normand. Né Yvon étier bien entendu. Yes, yes, yes. Nous avons pris le 10 septembre dernier le décès du B6 Roger Newell, qui était surtout connu pour son travail avec le, le, le clavieriste de Yes, euh, Rick euh, Wakeman. Il est décédé en 60, euh, à, à l'âge de 73 ans d'un anévrisme du laorte. La la la de laorte? la laorte, Ouais ouais. Ah, la grosse veine ouais, du cœur, on l'a appris en bio. Okay, là, ouais. <rire> à la suite d'une longue bataille contre la maladie cardiaque. Et nous allons enchaîner maintenant sur Modvain. Et eh bien, c'est en fait arrivé. Modvain a joué son premier spectacle en plus euh, ben, depuis dix ans à peu près. Ouais, ben oui, oui, comme il faut presque. Ça faisait un qu'on n'entendait plus parler. Ouais, ouais, il y avait ouais, des ouais. rumeurs. Là. Mm -hmm. Le groupe de métal alternatif qui change de forme, le chanteur Chad Grey, le guitariste Gren, Greg Tribbett, le bassiste... Ryan Martini Rick le Rick oh, oui. <rire> et le batteur Matthew McDonough a pris la scène au Incarceration Music and Tattoo Festival à Mansfield en Ohio euh, le 11 septembre dernier, mettant en exécution le très, une réunion anticipée qu'ils ont annoncée en avril dernier. Les fans ont réclamé une reformation depuis des années, comme tu disais, avec des rumeurs de plus en plus intenses avec le 20e anniversaire qui approchait euh, du premier album de Mod Vein. LD, euh, LD50. Ouais, ça. LD50, c'est dernier. dernier ouais. Pour ceux qui se demandaient à quoi pourrait ressembler Mod Vein en 2021, la réponse a été un retour satisfaisant en 2000. Donc, ça faisait 21 ans qu'il n'y avait pas mis les pieds sur scène. Les ben, autres qui arrondissent. Ouais. C'est ça. En ce qui concerne Grey, qui a même secoué la blessure par balle au front et à la balle. Donc c'est ça, en fait, il y avait des nouveaux costumes. Fait que, bref, la prochaine étape pour moi de 20 sera de, des représentations à Lauder and Life le 23 et 26 septembre à Louisville, au Kentucky. Ben, c'est dans pas long, ça. Yes, il y a Aftershock du 7 au 10 à Sacramento, en Californie. Et Welcome to Rockville, le, du 11 au 14 novembre, à Daytona, en Floride. Du 23 au 26 septembre prochain, bien entendu, il y aura un festival à Louisville, Kentucky, mesdames et messieurs. Et là, je parle pas du restaurant Kentucky avec le Colin Sanders. Euh, le nom, le, ça va, ça va s'appeler Louder Than Life. Ouais, c'est ce que je parlais juste avant, dans le fond, le Louder Than Life. Ah, ok, bah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Avec un... Euh, en vedette, excuse-moi, en voisine. Non, non, c'est bien correct, avec un vedette euh, Metallica. Judas Priest, Fuzzy, Fuzzy avec Chris Jericho, ça va rentrer. C'est fort, là. Snoop Dogg, Korn, Cypress Hill, etc. Nous avons appris récemment que... Tous de... les goûts. Nous avons appris récemment que Disturb <rire> devrait remplacer Nine Inch Nails lors de cet événement, après que ce dernier groupe a annulé tous ses plans de tourner cette année. C'est dommage que Nine Inch Nails n'ait pas pu faire l'événement, puisque c'est un très grand groupe. Par contre, Disturb devrait euh, livrer la marchandise. Ouais, ça devrait être un bon ouais, euh, remplaçant. Ouais. Ils sont aussi. toujours euh, excellents. Volbeat et Atreyu ont également été ajoutés au festival, bien qu'ils ne remplacent personne. C'est bon, un petit rajout comme ouais, il y a oui. déjà eu dans des groupes. Là. Ça. Il, reste un, il reste un petit trou d'une demi-heure à jouer 3-4 tonnes. Pis... Donc, ça s'est fait souvent. Yes. On va Chante. parler de ta chanteuse, mon chum. Ouais. <rire> ben, oui, c'est ça. Non, bon, mais elle est bonne. La chanteuse fétiche. <rire> ben, non, mais elle est cool. Elle est cool. Moi, je ne m'étonne jamais d'écouter. Hey, ben, oui, ben. On se souvient, là, au début des années 2000, là, tout le monde écoutait... Euh... I feel like a woman ah, de ben la belle oui. Shania Twain, qui a révolutionné le country féminin, une des meilleures chanteuses de tous les temps. La Hogan du country, oh, -le. Ça. a annoncé le 14, euh, à la, le 14 à août euh, des nouvelles dates pour son spectacle intitulé Shania Twain Let's Go de Las Vegas. Euh, Residency au Zappos Theater du Planet Hollywood Resort and Casino. Ça, c'est ton affaire que tu me parlais avec qui, ça m'a mené C'est cet endroit-là? Au crois... même endroit? Ah Je oui. pense que oui! Ah ouais, ça se peut très bien. Les spectacles auront lieu du 2 au 21 décembre 2021 et du 11 au 26 février 2022, y compris une représentation spéciale pour la Saint-Valentin. Avec Shania, Ch elle-même, en tant que directrice créative, Sonia Twain Let's Go de Las Vegas Residency est un concert célébrant l'une des premières têtes d'affiche de la musique country et féminine de Las Vegas qui a ouvert la voie à d'autres résidences de superstars à travers la ville, mesdames et messieurs. Oui, que je, je, me, je, je, je retire tes mots que tu as dit tantôt, c'est vraiment la Hogan du, du... Tu oh, approuves, oui. tu veux dire. Mais oui, j'approuve, j'approuve, je, je retire pas, mais je, je, <rire> non, je répète recompos... en fait, excuse-moi euh, l'expression. Mais euh, effectivement, c'est la Hogan la, la du country. Conçue exclusivement par le Zappo Theater et promue par euh, Live Nation et Caesars Entertainment, la production à haute énergie est une fête non-stop, amenant les fans dans un voyage spectaculaire à travers le catalogue monumental de succès de Shania Twain. On parle de euh, Man, I feel like a woman, you're still the one that don't impress me much, and plein plein plein plein d'autres et j'imagine qu'il va y avoir des surprises, peut-être des features, des artistes euh, invités. Oui, hein, on des surprises, trop? ça c'est bien ça. C'est certain, ah, c'est toujours bon. Les spectacles à Las Vegas, c'est toujours toujours bon. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse au niveau des euh, spectacles de, la, de Las Vegas. Ouais. Il se semble il semblerait, c'est des rumeurs mais j'ai écouté une entrevue de Céline Dion il y a quelques il y a, il y a quelques années ouais. qui affirmait que lors euh, des spectacles de Céline Dion à Las Vegas, c'était au Caesars Palace si je me si je ne m'abuse elle aidait à faire rouler l'économie et quand Céline Dion a arrêté de faire des spectacles à Las Vegas, il semblerait qu'il y aurait eu un creux au niveau économique avec la Las Vegas et ils ont ramené Céline Dion ouais, mais euh, pour, pour ça. une tournée et puis ça leur a, a ramené l'économie donc euh, c'est un petit peu une petite blague à part, elle sait ben pas non, trop ben pis là, la personne qui l'interviewait, c'est un Québécois ou une Québécoise, ah c'est euh, Guillaume Lepage, à tout le monde en parle. Ah, ben oui, euh, dit, le Coupe d'année, oui. « Ben, Cliff, tu pourrais venir à Québec, puis ça pourrait nous aider à faire... Euh, à remonter un peu notre économie. » Fait que, mmh. bref, euh, c'est ma petite parenthèse. Continuons avec euh, Shania Twain. Ouais, pour venir à Shania Twain, tout au long de cette soirée inoubliable, Shania éblouit le monde avec huit costumes de couture différents conçus par le célèbre créateur de mode Mark Bauer. Wow. Bien avant de maintenant. De plus... Shania Live Nation, Las Vegas et Caesars Entertainment font un don de 1$ de chaque billet acheté à Shania Twain. Let's go! La résidence de Las Vegas au Planet Hollywood Resort and Casino à Shania Kids Can. Ça, c'est une fondation créée en 2010 par Shania Twain okay. euh, qui aide les enfants confrontés à la pauvreté et aux crises dans leur jeune vie. Car ces enfants okay. ont besoin d'un coup de main et d'une raison de croire qu'ils ne sont pas seuls. C'est le fun de voir des artistes qui. Euh, il en a beaucoup, là, là que... des, euh, des fondations le... comme ça. Il t'sais. y en a qui s'impliquent dans y en a, des. Une, euh... une qui me vient en tête, mais ce n'est pas, un, pas un, un grand artiste, mais tu sais, il euh, y a la fondation Charles Bruno. Ben oui, ben euh, ça, c'est. Tu sais, c'est une grosse, une, une grosse. de Bessé à tous les années. Oui, ouais, c'est ça. tu sais, il y en a plusieurs à l'intérieur. Jean-Luc le Mongré euh... les petits déjeuners, là. Ben oui, oui, il y avait le, le club des petits déjeuners. Les aussi. Petits, les petits enfants qui reviennent dans l'estomac, là. Ouais. Non, ben oui. « au, au lieu de manger un bol de roche, ben, il, il mange de quoi? »« Il mange de, deux autres de, de, et un bol de céréales. »« il mange une flax et mange une sandwich au, au SKC que... ouais. propose des programmes et des services de soutien pour assurer que ses enfants acquièrent les compétences nécessaires pour faire face et surmonter les difficultés familiales. Ce qui, à son tour, améliore leur capacité à réussir à l'école et à réussir dans la vie. » Pour plus d'informations sur le, la fameuse fondation de Sh Shania Twain, Shania Twing, Queen, Ch Shania Twain, Sh Shania Kids Can, veuillez visiter le www.shaniakidscan.com www.shaniakidscan.com Bref, cherchez... Foundation, Shania Twain. Il Twins est dans son God, site internet à Oui, c'est ça. Le groupe Kip a... Euh, le groupe Kip... Okay. Monty Kip Monty keep Soap. <rire> <rire> le groupe KISS a récemment annoncé qu'ils vont faire des shows à Las Vegas aux abo Theater Place. Hey, qu'est-ce que je te disais, oh, face de cochon? Qu'est-ce que je te ben disais? Oui, la grosse face de cochon, elle a, elle a pas écouté euh, Oh Un petit bruit de en gros! <rire> <rire> Ils vont défoncer l'année 2022 avec des performances les 29 décembre, 31 décembre et le 1er janvier avec des shows additionnels dans leur cédule. Ils vont défoncer l'année, mais moi je pense que Jim Simmons va défoncer d'autres choses aussi. <rire> Il va défoncer des portes. <rire> Exactement. Il va sauter la clôture. C'est ça. Il va manger des Hallbrin. Nous sommes maintenant rendus à la partie d'hiver musique show business, mesdames et messieurs. T'avais de quoi dire, Squeen, toi? Ouais, ben dis-le, comme <rire> d'abord. Ah, <rire> t'as Ok, figurez-vous que Queen est en train de regarder les différents scénarios pour faire une suite à Bohemian Rhapsody, sortie il y a trois ans, puis ça a été un, un très bon succès, un succès monstre, ce film-là. Oui, effectivement, dans le fond, Queen est l'équipe euh, de l'ancien Bohemian Rhapsody qui, euh, au box-office, aurait fait comme... 52 millions de dollars à, à produire et aurait euh, rapporté un 900 millions au box-office. sont dans les euh, argent, on, hein? <rire> on se souvient que euh, l'acteur qui euh, faisait dans le fond euh, Freddie, donc, Mercury. Freddie Mercury aux Oscars euh, a remporté un Oscar pour le meilleur acteur. C'est euh, de Rami Malek. Oui. Ah, oh, oh, il ah il... oui, il a Je pas en compte, paraît qu'il est très bon. C'est excellent puis euh, pour revenir au, euh, au scénario, il semblerait que dans le fond Brian May a affirmé que Queen regardait comme tu dis ouais. les différents scénarios éventuels ouais. probablement qu'ils vont faire des ajustements pour euh, s'assurer que ça soit quand même assez fidèle un petit peu comme euh, le, le, la première version qui a été euh, tournée l'an dernier. OK. Euh, il avait déjà refusé de faire une suite au film pas plus tard que l'année dernière, comme quoi cet excellent scénario en question est peut-être en train de se développer. On raconte que la suite du film pourrait entre autres couvrir le décès de Freddie Mercury en novembre 91 du SIDA malheureusement. C'était ouais, ouais. une maudite maladie, là. Le premier long-métrage ne montrait pas la fin de la vie de Mercury. C'est vrai. Ouais, ça va, tu... On n'en parle pas, on voit qu'il commence un peu à être malade, mais t'sais, rien de plus. Là. T'sais, on voit que... Euh, on voit clairement là qu'il qu ouvrait son homosexualité, qu'il a eu euh, des. Je pense qu'il euh, a annoncé ça une, une journée avant de mourir. Une, une certaine euh, alliance euh, physique et sexuelle avec son, euh, son, euh, son manager de l'époque. Qui était homosexuel, etc. Puis, euh, on voit là euh, un petit peu dégrader tout le, le, le scénario euh, qui, qui, qui s'y euh, rattache. Ben, C'est hein. ça, là, comme tu dis, le premier film, ça, ça se termine plutôt sur l'excellente performance de Queen au Life 8 de 1985. C'est ça. Ben, bref, un dossier à suivre. Yes. Le 14 septembre dernier a marqué les 25 ans du décès de Madame. Euh, Rose Ouellette, alias Lapoune, considérée comme l'une des plus grandes dames de burlesque au Québec. Elle décéda à l'âge vénérable de 93 ans, avec plus de 70 euh, de vie d'artiste. 70 ans de vie d'artiste. Il hey, faut le faire fille, pareil. Oh, mais elle a lâché l'école en première année. Genre, t'sais. T'sais, dans ouais, ce temps-là, ouais, ben ouais, ben ouais. oh, euh, ça a toujours été vivante dans le cœur des t'sais, gens. C'est je... était là comme un singe. J'avais quand même un, un certain un certain caresse, puis. Le euh, du ben, burlesque, oui, ouais, C'est ça, ça. tu sais. Puis. Euh, Avec ah, un euh, chapeau comme ça... Tuck ben, ben, ben oui, ben <rire> oui. <rire> yes. Il a été confirmé que l'artiste polyvalent Grégory Charles fera son retour en tant que professeur de chant lors de la prochaine édition de Star Academy. Yes, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Oui, vas-y. Euh, à propos de Grégory Charles. Oui, vas-y. J'ai deux, euh, deux trucs à propos de Grégory Richard. Euh, il chante, il danse, il joue stop, du piano. La, la première, dans le fond, euh, mon, mon ami François Gauthier-Lepage, Gauthier, qui, euh, qui, qui demeure à Montréal, travaille au Casino de Montréal. Oui! Puis, euh, tu sais, il, il rencontre souvent Grégory Charles. Ouais, mais là, le crois-y, mais... ouais, ouais, ouais, ben, il veut gambler de fois de temps en temps. Mais, hein. mais non, mais Grégory a fait, a fait beaucoup de spectacles. Okay. Ah, ok, casino. je pense. Ouais, ouais, ok, gamble pas, non, alors, non, ok. Non, non, ça. Je m'excuse, Grégory, je ne fait pas de gambler. En ah, parlant de Grégory et de rencontre, ouais, eh, moi je l'ai rencontré, Grégory Charles, je l'ai rencontré, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Ah oh, ouais, tu ça. Euh, euh, je l'ai rencontré quand je suis allé à Manhattan, à New York. Avec ah oui richard. ton voyage organisé à New York en autobus ouais, ouais, ok ok euh, je suis allé euh, je suis allé dans le fond à New York puis euh, j'attendais de prendre l'autobus euh, j'attendais de prendre Greyhound puis euh, qui que je vois pas sur le coin euh, sur le coin de la rue c'était euh, Greyhound Charles Oui! je commence à jaser avec lui je <rire> demande euh, bonjour Monsieur Charles ça va bien Il me dit oui ça va très bien si a une à personne, la lutte, super super euh, <rire> ben, dit il la lutte, ben, non ben, non pas tout je dis euh, je dis euh, c'est une, une personne super accessible tu sais que j'ai vraiment ah oh oui il fout pas en tête, il est correct ce de gars, Monsieur oui. Charles je dis euh, euh, est-ce que vous êtes en voyage Monsieur Charles ou quoi que ce soit il me dit non euh, mon cher mon cher ami euh, euh, j'ai euh, un appartement moi aussi euh, à, à Manhattan puis euh, c'est <coughs> il me disait que dans le fond c'était un, euh, un appartement qui était c'est comme un, un, un héritage, dans le fond, qu'il avait reçu de, de, de, de sa famille. Il fait un navette entre New York et Montréal. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, c'est ça, dans le fond, euh, il, est, il est souvent euh, dans ce coin-là. Fait que j'imagine qu'il doit éventuellement travailler beaucoup aux États-Unis. Si je ne m'abuse, je crois qu'il avait fait quelques spectacles aussi euh, dans ce coin-là, New Jersey, New York, pour essayer de vouloir essayer de développer un peu plus son l'anglais. Euh, parce que, tu sais, Grégory Charles, c'est un virtuose, là, tu sais. Oh, euh, mais... C'est il, il, il a fait beaucoup de, de spectacles ici euh, au Québec où euh, euh, il invitait les gens à écrire des chansons sur un bout de papier avant d'aller s'asseoir dans, dans les spectacles et de déposer euh, ça dans une boîte. Puis lui, il montait sur scène hein, puis il disait « Bonjour tout le monde, ben, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. » Il ouvrait la boîte, il prenait un bout de papier, c'était une chanson où il la faisait. Il y a un don, ce gars-là. Il est ouais, unique. Oui, il oh, est vraiment... Lui, incroyable. il va te chanter, peu, peu importe la langue, à part de ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Dans le temps de l'émission « Demande spéciale », c'est des ancêtres Star Academy là, qui, qui animaient ça. Oui. Il pouvait chanter une chanson en suédois ou en italien. Là. Peu importe la ah, langue, ouais. il va te la chanter. Ah, ouais, c'est ah, débile ce qu'il fait. C'est génial. Il est unique, ce gars-là. Ah, ouais, oui, vraiment. Euh, un, un, un bel artiste à découvrir si jamais vous euh, vous avez jamais vu euh, cet artiste là vous pourrez taper sur YouTube donc euh, c'est ici que se termine l'émission 10 sur la musique du Wrestle Rock podcast musique et euh, actualité comme tu sais bien comme tu l'as bien dit euh, au début ben j'ai essayé oui. <rire> yes mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en co-animation avec Benoît Laferrière. Merci mon Ben. Merci, ça me fait plaisir. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, de liker notre vidéo, et on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest